Alors, bonjour, nous sommes des éco les éco-délégués du collège les, collèges, les Ferrières et nous préparons des nichoirs ainsi que des plantes pour euh, la biodiversité. Nous sommes les classes de quatrième et de 3 Ok, alors vous préparez des plantes pour la biodiversité, qu'est-ce que vous allez faire exactement alors Là, il y a un groupe qui s'occupe euh, de savoir quel matériau on aura pour faire nos nichoirs. des plantes, de plantes, de fleurs et des de de fleurs d'extérieur qui survivre. Et on va aussi chercher à attirer des insectes pour aussi la biodiversité, par exemple les abeilles, les, les vers de terre qui sont très bien pour labourer. Tout. ça dépend justement une deuxième question parce que c'est marqué. Que vous pouvez juste m'expliquer ce que vous faites sur cette table en fait. Bon, en fait on est en train de calculer euh, le, le nichoir. Pour combien de centimètres a des centimètres ou la surface. Et pourquoi il faut les calculer bah, Pour savoir combien de bois on va prendre. Alors on a fait cette année on a fait un achat euh, et on sur une bonne volonté aussi pour pouvoir récupérer des graines pour se les échanger pour, pour, pour enrichir aussi la, la, la, la diversité de fleurs et de plantes qu'on a pour l'instant c'est voilà, des graines du de, de, de, de marché des graines communes merci des, des plantes à bulbes et euh, où est-ce qu'on va pouvoir faire germer nos petits pots C'est bien, ils font tout seuls, ils apprennent, ils font des calculs de surface, ils font des plantations, ils mettent les doigts dans la terre, c'est concret, et ils font bien, ils font des trucs bien.